de criminalité. Euh, de cybersécurité, de DSC, nous avons eu beaucoup de nous avons eu commissaire Kande. nous nous avons eu parce que son téléphone même, nous avons eu donc nous avons eu des choses à faire, nous avons eu des nous avons eu nous avons eu nous avons eu qui l'hôtel, qui cadre de la nation, qui de la nation, qui est le de la nation, de la nation, de la mo un est candidat la de D'accord, Georges Taye, vous faites avez dit que vous avez dit que que comme cybercriminalité, saisir oui, bon, moi, je suis c'est cybercriminalité, un Et comme moi aussi que euh, une section, mais je sais que pas comme nous, avons fait, mais je que quand la place de la nation, vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous que vous savez que vous que parce qu'il y a des gens qui ont été avec un diaracte de la vie parce qu'ils n'ont pas de parler. Donc, mais je sais que c'est pour dire aussi que les gens qui sont des gens, ils sont pour dire nous sommes en train C'est-à-dire <cleigh> que parce que tâches, ne sont pas les états qui ont été en train de parler de ce qui est en train de parler, je crois que les hommes politiques, les hommes publics en général, même nous les journalistes, il faudrait quand même toujours veiller à ça, veiller sur certains propos, au-delà de de L'offense que ça peut faire, mais indigné à ce que nous voulons, c'est parce que nous avons dit que nous que nous avons nous que nous avons nous nous nous nous euh, est-ce que euh, l'humor la George m'ont dit vous fait qu'elle est même offense au chef de l'État nous brandir l'article 80 est-ce que c'est ou euh, cybercriminalité nous nous on va auto saisir dossier vous vous okay. parce que si sous ce degré ils amouah par que moi l'en saisir pour nous wow euh, déjà comme le coach George vous avez quatre ou deux mouille quand vous montagnez, vous êtes obligé de dire ceci que d'abord, il y a déjà le contenu de ces paroles que personne n'approuve. Pourquoi pourquoi la cybersécurité va traiter cette affaire-là C'est justement là où il y a un problème. Parce que des fois, des fois, les règles ne sont pas respectées. Souvent, quand il va finalement au Sénégal, nous avons a un service. Politique de ce qui de ce qui est important, de ce qui est Parce que l'unité de cybersécurité, il faut avoir un apport. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas un service d'enquête spécialisé qui vient de comme l'INI. Il Li, y a des services comme la Brigade des Affaires Générales, de la Division des Investigations Criminelles, qui ont été séparés, ou les Nomies qui ont été le fait que le procureur autocésir euh, la euh, cybersécurité pour nous mener quelque part, quelque part c'est euh, Django Djangar, peut-être parce que le propos d'armes, d'arnons et les réseaux sociaux, le Facebook ou Youtube. Voilà. Mais toujours est-il que au-delà du fait que nous n'avons une infraction euh, qui est une infraction de droit commun. Euh, nous devons les services compétents. Si on a des contestations et consorts, on peut mettre à, à contribution Là, la bien. cybersécurité, nous prouver qu'effectivement, à tel moment, voilà, support pour rien, quoi. Donc, lolo c'est moyen mission cybersécurité. Mais sa mission, c'est d'être et enquête à la place des autres services de la police. Mm -hmm. Voilà. Vous avez le même propos, Yoyo. On a entendu hier, Ahmed Suzanne Camara tenir aussi euh, des propos euh, similaires. Même, vous avez le mêmes propos. Bon, Jusqu'à présent, il n'est pas inquiété. On n'a pas entendu une fois, pour bon, maintenant, on l'a convoqué. Bon, voilà vous dire, je vais vous Effectivement, oui. le monde des réseaux sociaux est tellement vaste que nous avons qui la police pour dire qu'il et montage. pour activer l'affaire. Nous avons directement la cybercriminalité. vidéo, parce que la vidéo est dans les réseaux sociaux. Nous avons la vidéo. Ce qui est sûr, au-delà de la vidéo, c'est que manifestation il y avait forcément des agents secrets de la police et de la gendarmerie qui étaient sur place, place qui, qui ont enregistré le, le truc. Mm -hmm. Donc même au-delà, même pour une image sur le sur la, les réseaux sociaux, on pouvait on pouvait le convoquer aujourd'hui sur la simple base d'un arrestement d'un agent de la police et on va le confronter à la cybercriminalité. Mm -hmm. Maintenant. Pour euh, revenir à ce que euh, Ahmed Sian a dit, moi je crois que ce qu'il a dit extrêmement grave. Le procureur mm -hmm. doit avoir no convoqué Ahmed Sujan C'est qu'il a dit extrêmement grave. Mm -hmm. Parce que, mm -hmm. que c'est ce qu un peu comme Ousmane Jonko, c'est warul, peu comme Parce que tant que nous sommes au Sénégal, le Sénégal doit Am un peu C'est ce qu'on appelle un appel au meurtre. Parce que c'est que c'est ce qu'on appelle un appel au meurtre. Je crois que comme nous avons il faut Pas que je crois que là, je ne suis pas là. ne ne pas ne limo dans voir si la politique parce que c'est si conférence de presse si si rassemblement, euh, rassemblement euh, euh, conférence euh, Sibir Birnayem salam le il appelle au meurtre dans leader politique politique. c'est inacceptable dans une démocratie. C'est inacceptable parce que l'homme, l'homme, l'homme, dans vous vous que vous vous vous vous vous vous les vous de vous vous vous vous vous vous écart écart de langage parce qu'un avant ça a été accepté d'une part et d'autre mais as dit même vous faites de nu dénoncer les Abdou dit on peut aussi dénoncer les Ahmed Suzanne Kamaraouar à des heures d'intervalle on ne on peut pas convoquer l'un sans pour autant convoquer l'autre euh, comme un peu c'est ce qui dérange je sais pas il y a encore cent question euh, ce deux poids deux mesures e euh, parce que Ahmed Zidane Camara Limouar je crois que Georges euh, amna dum parce qu'il a carrément appelé au meurtre daf na ki dagn ko wara donc ki dafa c'est-à-dire il a franchi le rubicon lini mel je crois que aujourd'hui on sax tok di yema tenda fal wala di excuse cest un appel au meurtre il faut que l'ol tamit est pouvoir public me à chaque moment de quoi sanctionner. C'est vrai que il euh, y, y a une particularité parce que qui c'est un député qui s'adresse à, à, au président de la République, mais toujours est-il que c'est là où le débat de président de la République, de la casquette du président de la République et chef de parti, c'est là où le débat est le problématique. Voilà. Parce que le président C'est vrai que même Mounounoukou muniens euh, différents muniens avons... qui dissocient carrément mais t'as ils m'ont su conduire au foufou donc moi t'as déjà ce débat là il faut le clarifier le préciser de côté parce que par exemple il y en qui ont des amis que ce soit des gens de l'opposition ou du pouvoir que la justice puisse saisir sanctionner parce que ce genre de dérive aussi à force n'y connaît pas euh, parce que supposément ni mm -hmm. euh, là yakar ni qui sont dans l'opposition. parce que comme au Sénégal, là, mm nous, -hmm. wano nyi monotamine wala d'affluence n'air d'autant plus que qui finit que ne, nek des poursuites. Mon, il est aveugle quand il veut il est sourd quand il veut Donc je crois qu'il faut que ça. C'est dans ce pays et qu'on revoie carrément les missions euh, imputées au procureur de la République. D'accord. Euh, Dès le break, il manifestation hier ubi signe dans le discours de Ousmane Sonko de langage vie privée vie privée on a laissé faire est-ce que do la voie à suivre c'est la voie à suivre effectivement qui est responsable de ça je suis un institution, institution qui créé l'unimel, a créé l'unimel, qui Donc, pour État, sans que Papa il des des ben, c'est très facile nek opposition un gars du pouvoir c'est très facile parce que défendre N'a des fois Je me ce que vous avez que vous que vous avez dit que vous avez que président de la République malgré que c'est notre président nous sommes tous les plus longs au nom du peuple de que la aussi nous mais y a les il donc mon fait noir, donc qui la télé, télébie, quand même y des tout parce que tout simple être première sonne mais aussi de l'autre côté mon oignon noir, tu aies qu'à du pourquoi parce qu'il s'appelle Macky il dirige un pays qui s'appelle le Sénégal, c'est des propos a même les manifestations, nous mais même si on a de dougue ci ay vie privée surtout un président d'accord georges momodini n'artai président de la république et donc, a le chef de parti nga par rapport le non, ce qu'on a Non, c'est ce qu'on fait pour deux cas que tu ne Et je me que... En 2011, on a fait les assises nationales. Les recommandations de, de, de, de, de ces assises, c'est ce qu'on a dit. Comme les opposants, on a dit le président de la République, on a dit que l'article 80, on sait que c'est presque un fourre-tout. Ouais. Parce qu'article 80, quand on a le président de la sainte fait tout ça, la des des Donc, pour ne pas faire ça, recommandation président Macky Sall signé. recommandation de Nationale, c'était que pouvoir, qu'il n'y pouvoir, a un de on appelle, il de Le président Macky Sall avait signé que C'est Mm -hmm. Les, les, les, les, les assises nationales, mais j'avais signé avec des réserves. Je ne sais pas si je suis à la euh, maison. Mm -hmm. Si je suis venu à si je suis venu à le président dit qu'il n'y est pas ex-parti de l'État. Mais ce, que, ce, que, ce que nous avons besoin de faire, effectivement pour éviter que euh, nous ne la différence entre Maxilass, le président de la République, et Maxilass, le président de la PR. Parce que qu nous qu savons voilà, que nous savons que que nous président de la République Mais dit, dit ceci, dit, Même si vous avez un c'était le président de la PR, le président de Beno Bokéakar, le président de la République.